Bien Déjà, je tiens à commencer cette émission en vous souhaitant, pour ceux qui ne regardent pas les autres vidéos, une très bonne année. Et puis, ben, on a fini l'année 2021 avec quand même pas mal de films à rattraper. Parce que mine de rien, même si on a brassé beaucoup de films durant le mois de décembre, ce que je craignais est arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de films que ben, j'ai pas pu, avec les fêtes et avec tout ce qu'il y avait à côté pouvoir tout couvrir. Donc ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite en revue les nombreux films qu'on a loupés durant le mois de décembre 2021. Parfois, un film sur le papier peut se poser comme quelque chose de très intéressant mais peut également sembler un peu difficile d'accès voire même carrément très compliqué à aborder. Les œuvres de Sharunas Bartas sont à cette image. Des œuvres souvent froides, assez complexes au premier abord, parfois même extrêmement difficiles quant à la construction et le développement de leur base dramatique, mais qui semblent tout de même vouloir nous emporter dans leur univers, quitte à peut-être sonner comme un poil lourd, ce qui est exactement le cas de son nouveau long métrage. Ici, difficile de réussir à totalement se passionner pour un héros clairement peu charismatique ou simplement juste de tout son nom. Mais qui parvient tout de même dans un élan surprenant de dernière minute à donner lieu à une œuvre prenante, assez haletante, même par de nombreux aspects, mais qui peine tout de même à totalement convaincre sur sa longueur. Cela étant surtout dû à l'interprétation très froide et pas toujours très épanouissante, on va dire, en termes de personnages de Marius Povilas Elijas Martinenko, oui, j'ai réussi à le prononcer en une seule fois, qui pour le coup est, est vraiment un point noir du long métrage. Il y a des idées qui, lorsque l'on voit les prémices d'un long métrage se poser, semblent bizarres, loufoques, potentiellement déjantées, mais surtout assez étranges. Clairement, sur le papier, redonner vie au personnage de Bridwell n'avait rien de très brillant en termes de pure création cinématographique, si ce n'est une envie de créer un pur et simple projet de Noël, mais il faut bien avouer qu'entre les mains assez hasardeuses de Walt Baker, le long métrage qui se met en place devant nous est plutôt bon, pas forcément et parfaitement maîtrisé, mais plutôt touchant. Ce n'est jamais un brio de composition narrative et dramatique, loin de là. Ce n'est jamais un grand moment de cinéma, par son imagerie criarde et surtout son bulldozer émotionnel à la fin. Et ce n'est pas l'endroit où vous trouverez les plus grands interprètes du monde, si ce n'est un John Cleese plutôt sincère. Mais cela reste pour le coup un joli petit moment de poésie pour Noël, qui marche assez bien et qui surtout assume son côté sans grande prétention. C'est mignon, bon, sans plus certes, mais ça reste touchant et sympathique pour la famille. Il est très difficile sur le chemin de la création et de l'adaptation cinématographique de se dire qu'un concept aussi alléchant puisse-t-il être puisse porter simplement un long métrage. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici encore une fois. Clairement, Stéphane Marelli, n'avait pour le moment rien de fou à son actif, nous offre un moment de cinéma purement et simplement ringard. La version lourdingue et poussive de la fin de l'excellent Jay et Silent Bob Contre-Attaque, au cœur d'une comédie, ne parvenant jamais à comprendre ce que son sujet pourrait amener comme réflexion, mais se limitant simplement à une œuvre abusive, excessive et peu drôle. Si le générique fait sourire et semble proposer quelque chose d'amusant, rapidement les clins d'œil et les éléments faisant référence à la culture YouTube se perdent pour donner simplement lieu à un moment de cinéma cliché, peu intéressant, souvent à côté de la plaque dans ses blagues et dans son envie de nous amuser. Non, clairement, pour le coup, il s'agit d'une œuvre de mauvais goût, jamais dans l'air du temps et surtout qui ne comprend pas ou ne cherche pas à le comprendre. Franchement, je pense qu'Amazon Prime devrait vraiment arrêter de cautionner ça au sein du cinéma français parce que ça ne sert à rien, ça ne mène à rien et surtout ça porte une mauvaise image du cinéma français à l'international quand même. Certaines œuvres intriguent presque parfois simplement par le charisme d'un auteur, soit par une œuvre passée, soit par la promesse qu'il semble émettre de son long métrage, et parfois c'est accompagné par l'idée que l'œuvre qu'il pourrait livrer soit complètement déjantée. Sur le papier, la nouvelle œuvre de Kirill Serebrennikov avait clairement l'air de vouloir devenir aussi charismatique et intense que le roman qu'il choisissait d'adapter, pour un moment de cinéma qui risque clairement de ne pas réussir à convaincre tout le monde, mais qui sonne tout de même comme une proposition de septième art tellement fascinante et imposante par de nombreux aspects que l'on ne peut que rester fasciné par l'ensemble. C'est visuellement éblouissant de maîtrise et d'intensité. C'est une œuvre labyrinthique, souvent proche de l'anarchie narrative et de la perdition dramatique. Mais il est évident que c'est un long métrage audacieux, ambitieux, qui respire une fraîcheur déjà présente dans l'étau, mais qui ici dégage une spontanéité et une fantaisie beaucoup plus brouillonne, mais tout aussi intéressante, simplement moins formellement maîtrisée par son auteur. Mais malgré cela, le cinéaste ruste montre qu'il est un petit génie de la mise en scène et qu'il faudra suivre de très près les longs métrages qui vont suivre de sa part. Un Almodovar, c'est comme un Woody Allen ou un Clint Eastwood. On attend un petit peu ces nouveaux films comme on attendrait un nouveau cru de vin, en se disant que peut-être ça sera une très bonne année, peut-être ça sera une moins bonne, peut-être ça sera carrément une année catastrophique. Pourtant, sur le papier, au vu des nombreux retours extrêmement enjoués autour du nouveau long-métrage du metteur en scène espagnol, il était évident qu'Almodovar n'avait rien perdu de sa superbe, et clairement, il faut bien avouer, même si le film est un peu maladroit par de nombreux aspects, il est tout de même extrêmement intéressant et convaincant par d'autres, notamment une narration rondement menée. Le vrai point noir, c'est une propension de la part de Pedro Almodovar à se perdre entre ce qu'il choisit de poser comme la base de son œuvre et ce qui est finalement mis en forme au fur et à mesure que son récit avance. Et Ici, par exemple, entre son introduction et conclusion et son développement central, le lien est complexe à faire entre les deux, même si, comme d'habitude, il parvient avec brio à mettre en forme tout cela au cœur d'une œuvre émouvante et intense. Surplombé comme toujours par le talent immense d'une Pénélope Cruz qui est absolument divine et merveilleuse à l'écran. Certains films sont politiques que ce soit dans leur forme, dans leur fond, dans la manière avec laquelle ils abordent un sujet, dans la manière avec laquelle ils construisent le caractère et l'évolution d'un personnage, ils ont envie de faire passer un message plus ou moins fort. Le nouveau film de Mohamed Rasoulof est un immense voyage au cœur de l'Iran, mais surtout au cœur de son service obligatoire pour sa jeunesse, un service qui enferme une partie de la population dans une culpabilité qu'il était évident pour le metteur en scène d'aborder de manière intelligente et surtout poussée au cœur d'une œuvre de cinéma ne pouvant se permettre de compter cela par l'œil d'un seul personnage. De cette base simple, le metteur en scène iranien développe un long métrage qui met du temps à se mettre en place, son premier chapitre cherchant tellement à mettre en relief la banalité de ce chemin au cœur de la mort qu'il ne réussit pas forcément à bien l'attention au début mais rapidement par la suite on prend conscience de la puissance dramatique qui se met en place devant nous pour finalement accepter et embrasser la vision humaine et noire que le metteur en scène cherche à traverser au cœur d'une œuvre émouvante et étonnante. C'est un voyage dur, très souvent déséquilibré mais auquel on ne peut qu'adhérer tellement l'envergure de celui-ci en impose tout simplement. L'exploration d'un paysage par deux amoureux de sa puissance et surtout de sa défense. Sur le papier, c'est parfaitement le genre de projet que j'ai envie de voir au cinéma. Sur le papier, c'est une belle promesse que nous offre Marie Amiguet avec l'aide de Vincent Mussier et Sylvain Teston. Pour un instant de cinéma qui se veut avant tout poétique, mais également très onirique autour de la rencontre entre ces deux hommes et cette nature sauvage et libre au cœur des plaines mongoles. Pour un moment de cinéma qui sonne comme une belle promesse tenue. Certes, il y a ce petit défaut inhérent à la personnalité de Tesson qui fait que clairement le texte est par instant un poil pompeux et lourdingue et peut laisser un peu de marbre le spectateur. Mais pour autant, on ne peut s'empêcher d'aimer la forme de ce voyage et de ressentir une immense satisfaction à se laisser porter au gré de cette aventure, au cœur de ces paysages assez fous et magnifiques qui font que les spectateurs tombent amoureux de cette œuvre et qu'elle parvient à s'imposer comme une référence dans le genre largement mérité, même si à mon avis le film aurait pu être un petit peu plus juste et surtout accessible dans son propos cinématographique. Le cinéma adore emprunter au réel ce qu'il peut avoir de pire et de chaotique. Et parfois ça donne lieu à des œuvres extrêmement intenses par le biais de ça. Ashgar Faradi est un cinéaste qui a toujours fasciné justement par le biais de cela en emportant ses récits dans des formes et des retranchements dramatiques et humains particulièrement brutaux mais surtout crédibles, critiquant vivement le système politique et social de son pays pour donner lieu encore une fois, ici, à une œuvre qui parle avec une grande clairvoyance mais surtout brutalité de ce que l'humain peut avoir de pire lorsqu'il est face à une forme de justice. Si le long métrage s'impose facilement aux yeux du spectateur, comme étant d'une immense maîtrise et d'une rare intensité, il montre également à quel point le cinéaste iranien ne cesse de gagner en justesse de composition et de narration au fil de l'avancée dans le temps de son cinéma, pour donner lieu à l'une de ses plus belles œuvres à mes yeux à ce jour, un moment de cinéma dur mais particulièrement fin, qui passionne et emporte avec vivacité notre œil de spectateur jusqu'au bout de ce chemin de croix. C'est imposant, c'est souvent dur, mais c'est également humain et terriblement émouvant. Les suites de films d'animation, je sais que j'arrête pas de le répéter, mais sont rarement pleinement convaincantes. Sauf si, par miracle, elles arrivent à emmener l'idée la plus simple le plus loin possible. Si Garth Jennings n'a jamais souhaité en faire trop avec son premier long métrage, somme d'une certaine forme de comédie musicale un peu opportuniste mais parvenant par son message généreux à donner lieu à un moment de cinéma entraînant efficace, l'idée de donner donc une suite aux aventures de Moon et de sa troupe ne semblait pas forcément nécessaire mais pouvait résonner comme une idée amusante. l'œuvre qui en découle est particulièrement généreuse en termes de cinéma musical, résonnant comme une promesse qui se tient particulièrement bien dans sa base pure, prenant peut-être un peu trop son temps par rapport à ce que l'auteur a réellement envie de nous raconter, soit une histoire qui tiendrait normalement en un film de 1h20, mais qui ici s'étend un peu trop pour résonner comme la représentation parfaite d'un cinéma abusant peut-être un peu, mais parvenant tout de même à magnifiquement nous convaincre. C'est amusant, extrêmement fun, il faut le reconnaître, et c'est surtout particulièrement juste dans l'utilisation des personnages et un casting vocal qui en VO est juste exceptionnel. Lorsque l'on veut être dépaysé, le cinéma asiatique et chinois est le remède parfait pour réussir cela dans une salle de cinéma. Sur le papier, le long-métrage de Kavish Neang nous offre une plongée dans un Cambodge en pleine quête identitaire par le biais d'un personnage qui aurait aimé découvrir un peu plus que son quotidien, mais qui se retrouve à devoir faire face à la réalité de son pays par le parcours de ses parents et de sa famille pour une œuvre loin d'être totalement maîtrisée malgré une ambiance indéniable. Entouré par une flopée d'acteurs qui se donnent à fond pour son métrage, le metteur en scène a du mal à repousser la base d'un rythme loin de parfaitement tenir la route tout du long d'un récit, qui parvient avec une certaine beauté à nous embarquer jusqu'au fin fond de cette aventure extrêmement belle, mais qui ne réussit pas à emporter totalement ce spectateur, la faute encore une fois à un rythme beaucoup trop lent, qui ne tient pas totalement le long métrage. Cela reste touchant, mais il manque encore une fois ce petit quelque chose de plus qui ferait que non seulement on serait convaincu par l'œuvre. Mais on pourrait également être beaucoup plus touché. Il y a bien un auteur que je n'attendais absolument pas à voir débarquer sur Netflix. Et pourtant, Adam McKay a fini par céder lui aussi pour tenter de nous proposer quelque chose, bah, d'à son image finalement. Et pourtant. A peine un an et de la poussière après cet excellent morceau de cinéma qu'était Vice, le metteur en scène américain nous revient avec une œuvre particulièrement jouissive sur un postulat de cinéma catastrophe assez simple sur le papier, mais dont le point de vue et l'essence dramatique sonnait comme une promesse de cinéma particulièrement bien choisie dans son genre. Le tout qui en découle est un petit cran en dessous de ce que le metteur en scène américain nous avait habitué à voir dernièrement. Mais résonne tout de même comme une promesse de cinéma qui se tient largement. portée par un casting qui ne cesse de s'étendre et de se diversifier au fur et à mesure que le film avance, pour un moment de cinéma assez délicieux par de nombreux aspects, certes peu subtil dans son évocation d'un certain genre cinématographique qu'il ne veut pas révolutionner mais dont il cherche à détourner l'essence, pour une comédie classique mais rudement efficace. Et puis DiCaprio qui pète une durite, franchement dans ce long métrage, ça n'a pas de prix tellement c'est savoureux. Un auteur comme Arnaud Dépléchin, c'est un auteur clivant. Certains adorent et d'autres n'adhèrent pas du tout à sa forme. Personnellement, je peux comprendre les deux camps, tant le metteur en scène a su parfois totalement me captiver et par d'autres me laisser un peu sur le banc de touche, avec notamment des thématiques et des sujets pas toujours intéressants, mais sa nouvelle œuvre, sur le papier extrêmement classique et convenu dans son genre, réussit une nouvelle fois à imprimer à merveille son cinéma. Certes, cela n'en reste pas moins très verbeux par de nombreux aspects de composition, et par un besoin assez incessant de vouloir en faire beaucoup trop avec ses personnages, quitte à littéralement partir dans tous les sens dans sa manière de poser les situations et de jouer avec nous. Mais il se dégage tout de même de cette œuvre, que ce soit dans sa forme ou dans son fond, un besoin de traiter du couple et de la passion avec un certain tact et un panache indéniable. Et rien que pour cela, ça vaut quand même le coup d'œil. Et le couple Sedou-Podalides fonctionne particulièrement bien à l'écran, je trouve. Un pitch de cinéma, comme vous l'avez compris en début de vidéo, cela ne fait forcément pas tout dans une œuvre. Mais parfois, ça peut suffire à intriguer. Et le pitch du film d'Emmanuel poulain arnaud sonnait comme une promesse de cinéma et de comédie très simple, voire trop simple sur le papier, qui arrive heureusement à aller beaucoup plus loin que ce que l'on aurait pu en attendre pour nous embarquer dans un moment de cinéma qui arrive à être drôle, mais qui surtout arrive à parler de ses personnages avec beaucoup de justesse et d'entrain. On ressent une vraie envie de nous emporter dans son récit par le rire, mais pas que. Et personnellement, je dois avouer que c'est cela qui m'a vraiment plu dans le long métrage de Poulain-Arnaud, cette envie de ne pas sonner comme la comédie française classique de fin d'année, mais d'aller un peu plus loin et d'assumer cette idée, notamment dans un format de cinéma court, 1h20 avec générique, qui est plutôt culotté et assez osé dans le genre, il faut bien l'avouer. C'est amusant au final et Alexandre Lamy porte à merveille cette œuvre du début à la fin. La rencontre d'un acteur en pleine renaissance et d'un cinéma déjanté, porté par un cinéaste complètement fou. Sur le papier, on ne peut pas se voiler la face, ça donne super envie, on est d'accord Sion Sono est un auteur que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui m'a tout de suite fasciné par un geste cinématographique et un univers tout simplement déjanté, qui ne peut laisser indifférent les spectateurs. Et je dois avouer que l'idée de voir cet auteur faire équipe avec l'immense Nicolas Cage, cela avait de quoi emporter mon petit cœur de cinéphile face à ce moment de 7ème art. Même si l'idée se le tient, il faut bien avouer que tout est un poil long dans son genre. En se posant comme une œuvre intéressante par de nombreux aspects, notamment visuels, mais n'apportant pas grand chose de plus à une promesse qui se tient, mais qui ne va jamais au-delà d'une bonne idée de cinéma qui aurait dû être grandiose. Et je dois avouer aussi que même s'il n'y a que lui pour réussir à en faire des caisses, et tout de même très bien d'ailleurs, Nicolas Cage me semble pas au top de sa forme. Dans une œuvre où il est parfois un poil perdu, il faut bien l'avouer, mais en même temps, vu le projet, c'est pas si étonnant que ça. Cela reste un pur trip tout simplement jouissif, mais qui, malheureusement, n'arrive pas à aller au bout de son idée de base. C'est un peu dommage. Ah, bon, ben bah voilà. Il y avait quand même pas mal de films à rattraper, hein, vous l'avez vu, ça venait de tous les horizons possibles, cinéma, VOD, DVD, tout. Mais on a réussi à rattraper tous ces films. Euh, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Je vous dis à très bientôt pour rattraper les films, et surtout d'ici là, n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.